Hey Je vous retrouve dans un endroit que vous avez probablement jamais vu en vidéo. En effet, c'est mon meuble à DVD qui est situé dans le salon. J'avais envie de filmer là un petit peu pour changer. Aujourd'hui, je reviens avec un concept de vidéo qui est assez répandu dans la blogosphère, mais que moi, j'ai pas encore fait sur ma chaîne. J'avais envie de vous présenter une wishlist de 15 romans qui me font envie. Depuis 2019, je travaille dans une boutique spécialisée en bande dessinée et manga, Et c'est vrai que depuis que j'y bosse, j'ai énormément de mal à lire des romans j'aimerais vraiment vraiment essayer de mieux remettre pour 2021 et je pense que cette wishlist c'est aussi une manière pour moi d'exorciser un peu le truc et de me motiver pour mieux remettre mais évidemment c'est dans une idée de partage peut-être que certains livres que je vais citer vont également vous donner envie ou si vous m'en recommandez de ma wishlist en particulier évidemment je serai preneuse pour vos conseils comme je vous le disais, j'ai vraiment du mal à me remettre au roman, mais c'est affreux, j'arrive plus à en lire le rythme maga, c'est tellement différent de la BD en fait. Avant je lisais en moyenne 20 à 30 romans par an, là je suis descendue à une dizaine même pas. Alors je sais que le nombre n'importe pas, mais c'est juste que moi-même ça m'agace en fait. J'aimerais en relire un peu plus et j'en ai marre de lire tout le temps de la BD, même si j'adore ça. Pff, ça me fatigue, j'ai besoin en fait de couper un petit peu. Enfin bref, c'est parti pour la wishlist. On va, on va quand même commencer avec deux titres graphiques, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment les deux seuls de la vidéo. Il y a une BD que je vais absolument m'acheter d'ici la fin de l'année, c'est l'intégrale de beauté de Hubert et Keraskol. Hubert étant mon auteur de bande dessinée préférée. j'attends d'avoir lu un peu plus de ses œuvres pour vous en faire une vidéo complète. Mais voilà, j'ai pas encore lu Beauté, qui me fait énormément, vraiment énormément envie, et du coup, bah, je pense que ce sera vraiment mes achats prioritaires dès que je retournerai en librairie, je me le commande tout de suite. Il y avait aussi également un très bel intégral qu'une amie à moi possède, mais qui n'est plus trouvable, J'ai cherché partout, je ne le trouve pas. <rire> Tant pis, c'est pas grave, celui-là est aussi joli. Donc là, je regarde mon PC pour vous lire les résumés, hein. Lorsque Cody, jeune villageoise à la laideur repoussante, est transformée en beauté parfaite grâce au sortilège d'une fée, elle projette très vite, d'user de ses charmes pour grimper l'échelle sociale, voire accéder au titre de reine. Objet de toutes les convoitises masculines, elle déchaîne les passions et les guerres partout où l'on l'aperçoit. Mais découvre peu à peu que son apparence enchantresse se veut aussi une terrible malédiction. Vous voyez pourquoi ça me fait envie Puis connaissant Hubert et sa manière de traiter les sujets, je me fais aucun souci, je suis sûre que je vais adorer. Le dernier titre graphique, c'est un truc que je veux, mais depuis des années, étant donné que je suis fan de la saga The Immortal Instruments en roman. Et j'adore aussi le film avec Lily Collins. J'avais appris à l'époque qu'il existait une adaptation en roman graphique et les dessins, ils sont juste trop beaux en fait. C'est sublime, je trouve que ça correspond trop bien à l'univers et du coup bah il me les faut absolument en fait. Du moins il me faut déjà le premier tome pour que je vois ce que ça donne et il n'existe pas en français malheureusement, du coup je me le commanderai en VO. C'est vraiment un gros gros nid de ma wishlist, ça fait tellement longtemps que je le veux, franchement il faut que je craque. On passe au roman et le premier dont je vais vous parler c'est vraiment celui qui me fait le plus envie de toute ma liste, c'est L'année de grâce. Ce titre j'ai vu passer par hasard sur internet et en lisant le résumé ça m'a tout de suite interpellée. Donc pareil, je pense que c'est un achat que je vais faire assez rapidement parce que là, il me le faut trop. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions, soi-disant, le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuves. on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Mais la hype est tellement présente, je sens que ce roman peut parler de tellement de problématiques qui personnellement me concernent, mais il y a aussi ce côté un petit peu aventure mystérieuse, on sait pas ce qui se passe pendant cette année de grâce, enfin voilà j'ai trop hâte de savoir et je veux absolument le lire. Ensuite, j'ai mis une saga de fantaisie qui me fait envie depuis qu'elle est sortie, c'est l'anti-magicien. J'en ai entendu vraiment que du bien et franchement, déjà, je trouve la couverture magnifique. Alors j'avoue que de base, c'est pas un titre qui m'a plus que ça, mais à force d'avoir entendu des gens que je connais en dire tellement bien, franchement, j'ai envie de lui laisser sa chance. Kellen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser ou tricher, quitte à risquer l'exil. Voire pire. Ses seuls soutiens, deux acolytes explosifs, Furia, la vagabonde imprévisible, et Rakis, un chat -recueil féroce et acerbe. Pour le coup, je vais absolument me le procurer en grand format parce que les livres sont vraiment magnifiques. J'ai vu pour la version de poche, ils avaient gardé la couverture originale, ce qui est vraiment un bon point. Malheureusement, c'est édité chez Paul Fiction, vous savez, cette édition poche avec les dos jaunes. Non, je n'en veux pas. <rire> Troisième livre, c'est un roman auto-édité de Marianne Red qui s'appelle Aurore, This is not a fairy tale. Pareil, celui-là me hype de ouf, franchement, je trouve que c'est prometteur. Je vous dis tout de suite le résumé, vous allez comprendre. Je m'appelle Aurore, et malheureusement pour moi, vous pensez que je suis une sorte de princesse tout droit sortie d'un conte pour enfants. Ma malédiction, un an de vie contre cent ans de sommeil. Injuste, n'est-ce pas J'ai un an pour trouver l'amour, avec un grand A, dur dur quand une sorcière vous met des bâtons dans les roues. Je pense vraiment que ça peut être un livre très fun et j'aime bien l'idée de réécrire le conte de la Belle au bois dormant avec cette idée de 100 ans de sommeil, un an de vie. Enfin voilà, franchement, ça me rend très très curieuse. J'enchaîne avec une suite de saga. Il s'agit du tome 1.2 des Chroniques des Fleurs d'Opale. En effet, c'est pas le tome 2, mais c'est la deuxième partie du premier tome qui était déjà une assez jolie brique. C'est une saga de fantasy écrite par Yelena que j'avais découverte en 2017. J'avais acheté le premier tome aux Imaginales. J'avais pas trouvé ça parfait, mais j'avais quand même trouvé que c'était une grande histoire de fantasy avec des personnages assez marquants. Et vraiment c'est une aventure dont je me rappelle encore trois ans après, c'est pour vous dire. J'ai une mémoire assez courte et sélective, du coup quand j'aime pas vraiment certaines histoires ou que ça m'a pas marqué plus que ça, j'oublie vraiment très rapidement. C'est une affaire de quelques mois parfois, voire quelques jours. Mais cette histoire et les personnages, m'en souviens encore plutôt bien. Donc voilà, il est temps que je lise cette suite, surtout que c'est hyper prometteur par rapport à ce qui se passait à la fin du premier tome. oh J'ai vraiment trop trop hâte et je me suis dit que ça y est, il fallait enfin... Que je me lance. Du coup, je vais vous lire un résumé, mais celui du premier tome, hein, évidemment. Rare rescapée du massacre de son village natal, Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, est sauvée en territoire ennemis grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la cinquième fille de la déesse aveugle. Séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarin, qui compte la livrer au roi une fois ses pouvoirs éveillés, elle est libérée par son frère, Naïd, qui la persuade de partir avec lui. Sauf que les terres de l'Edenor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes, hantées par la haine et la guerre, s'oppose à la candeur de Diftil. Avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui, mais avant tout, elle veut échapper à son destin. Est-ce possible lorsque l'on est voué à devenir une déesse tin Le prochain livre, c'est également un achat que je vais faire dès que je vais rentrer à Paris pour reprendre mon activité de libraire. Je pense m'acheter Circe de Madeline Miller. Comme vous avez peut-être vu récemment dans mes updates lecture, j'ai lu son premier roman, Le Chant d'Achille. Comme j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, j'avais très envie de lire Circe, dont j'ai entendu des critiques encore plus positives. Et en plus, on m'a dit que c'était dans le même style que la BD en 4 tomes Médée, que personnellement j'ai adoré, dont je suis clairement sûre de ne pas être déçue. Elios, dieu du soleil, a une fille, Circé. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père, ni le charme envoûtant de sa mère. Mais elle se découvre pourtant un don, la sorcellerie, les poisons et la capacité à transformer ses ennemis en créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Son père lui ordonne de s'exiler sur une île déserte, sur laquelle elle développe des rites occultes et croise tous les personnages importants de la mythologie, le Minotaure, Icare, Médée et Ulysse. Mais cette existence de femme indépendante et dangereuse inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, Circe doit choisir entre ces deux mondes, les dieux dont elle descend ou les mortels qu'elle a appris à aimer. » Ensuite, je pense me procurer aussi assez rapidement « Les délices de Tokyo ». C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis pas mal de temps maintenant, mais depuis que ma wapi en a reparlé en update lecture, ça me donne encore plus envie de le lire. Et donc voilà, je pense craquer sous peu. Pour payer ses dettes, Sentaro vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication de Han, galette à base de haricots rouges mais la rumeur selon laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune met la boutique en péril. Sentaro devra agir pour sauver son commerce. A priori, c'est une sorte de récit un peu tranche de vie, tout doux, assez émouvant, avec un côté évidemment très japonais vu que tout se passe là-bas, et même au niveau de la nourriture, enfin voilà, j'ai vraiment trop envie de lire ce bouquin. Ensuite, j'ai très envie de lire le premier tome de la saga, La Faucheuse, qui est dans ma wishlist aussi depuis quelques années. Et j'en ai entendu pareil, vraiment, que du bien. Ça me donne vraiment envie de ce que j'en ai entendu. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus guère mourir qu'en étant tué aléatoirement par un faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour devenir apprentis faucheurs. Et bien qu'ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l'art de tuer, et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une nécessité. Mais seul l'un des deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, et lorsqu'il devient clair que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, Citra et Rowan se retrouvent dressés l'un contre l'autre, bien malgré eux. Nous voilà revenus dans le décor habituel. Mon père est revenu de balade avec le chien, du coup le salon n'est plus disponible, surtout à cause du chien, je ne pourrai pas tourner avec lui, clairement il va me sauter dessus. Ça va être pas possible. Il me reste encore 6 livres à vous présenter et je vais également parler d'une suite de saga. Un truc que j'ai commencé mais je crois il y a au moins 4 ans, voire 5. J'avais lu ça il y a très longtemps, le joyau d'Amy Ewing. Et depuis j'ai jamais lu la suite parce que j'avais trouvé ça bien mais en même temps j'avais deux trucs à lire en priorité. Mais je me suis toujours dit que je lirais quand même le tome 2 pour voir comment évoluer les choses. De même j'avais pas trouvé ça exceptionnel au niveau des, des personnages et de la romance notamment. Par contre, j'avais trouvé que l'univers était vraiment génial et qu'il y avait un potentiel assez cool. Donc je lirais le tome 2. Je crois que c'est une trilogie, donc s'il me plaît, je lirais certainement les trois livres. Mais voilà, c'est un vieux truc que je dois lire depuis des années, je vous dis. Et je pense que bah ça pourrait me remotiver, d'autant plus qu'à la lecture, il est vraiment fluide. Donc ça pourrait être une bonne manière de se remettre à lire des romans. Le joyau, au lieu et cœur de la cité solitaire, représente la richesse, la beauté, la royauté. Mais pour une jeune fille pauvre comme Violette Lasting, le joyau est avant tout synonyme de servitude. Et pas n'importe laquelle. Violette a été formée pour devenir mère porteuse. Car dans le joyau, le vrai luxe est la descendance. Achetée lors de la vente aux enchères par la Duchesse du Lac, Violette, le lot 197, son nom officiel, va rapidement découvrir la réalité brutale qui se cache derrière l'étincelante façade du joyau. C'est pourtant dans ce sinistre quotidien qu'elle tombe amoureuse d'un séduisant garçon, loué pour servir de compagnon à la nièce aigrie de la duchesse. Cette relation interdite vaudra aux jeunes amants d'affronter les plus grands des dangers. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'avais pas trouvé ça ouf, mais du tout, je me rappelle que la romance qui est décrite à la fin du résumé, mais pff, franchement, ça m'avait pas plu du tout, enfin... J'avais pas détesté en soi, mais ça m'avait fait vraiment ni chaud ni froid, tellement c'était un peu dans le cliché. Mais l'univers en lui-même, vraiment, et quelques autres personnages secondaires étaient hyper prometteurs. Donc je pense que je vais quand même continuer cette saga pour voir comment ça se poursuit, en espérant que la romance soit évolue en mieux, soit ne prenne vraiment pas trop de place par rapport au reste. D'ailleurs, il est à côté du premier tome des Chroniques des Fleurs d'Opale, hein, je vous le montre au passage, voilà. Et j'avais même acheté à l'autrice Yelena un marque-page, qu'elle m'avait remis dans une boîte à l'image de la saga. Et franchement, regardez. C'est beau, hein C'est pour ça que je l'ai gardé aussi. Le prochain achat que j'ai envie de faire, c'est une saga que je connaissais depuis un moment, mais que j'avais jamais mis dans ma wishlist parce que j'avais pas envie de lire plus que ça, même si j'en avais entendu du bien. Mais ils viennent de faire une réédition qui est juste magnifique. De toute façon je vais vous la mettre là, vous allez voir, mais. Allô, magnifique Qu'est-ce que c'est que ça il faut pas faire des choses comme ça, après nous, on est là et on est obligé de céder, vous vous rendez pas compte Le royaume d'Adarlan, d'où toute magie a été bannie, est gouverné d'une main ferme par un roi tyrannique. Keleana, membre de la secte des assassins, est opposée au pouvoir du roi et emprisonnée dans les mines de sel d'Andovier depuis plus d'un an. Je sais pas si on dit Kelina ou Keleana, enfin j'aime bien dire Keleana, je trouve ça joli, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit se dire Kelina quand même. Kelina doit représenter le prince Dorian dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant quatre ans. Mais les concurrents l'un après l'autre sont éliminés de façon mystérieuse et Kelina sent son tour venir. Manifestement, d'obscures forces magiques ressurgissent dans l'ombre de la cité et la jeune assassineuse va devoir leur faire face. Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de deux hommes, son entraîneur, le beau capitaine Charles, et le prince Dorian en personne, qui sont tous deux tombés amoureux d'elle et dont les charmes ne la laissent pas indifférente. Oh mon dieu, j'avais pas vu qu'il y avait un triangle amoureux. Pfff. Écoutez, le livre est hyper bien noté sur livre Addict, et la couverture est magnifique, donc je pense que je vais quand même lui laisser une chance, même si j'avoue que la fin du résumé me fait vraiment flipper. <rire> Ensuite, j'ai envie de lire un classique que je n'ai absolument... Euh, que je ne connais pas en fait du tout. Pourtant, il a été adapté de nombreuses fois en film, je crois même au théâtre, enfin voilà, c'est hyper connu, mais moi je ne le connais absolument pas, il s'agit du Magicien d'Oz. En effet, jamais vu, jamais lu, je connais même pas l'histoire, je connais que les personnages visuellement, je connais que les souliers magiques, je connais que la Yellow Brick Road, enfin voilà, c'est tout. Dorothée, la petite orpheline au rire cristallin, vit avec son chien Toto dans une ferme retirée du Kansas. Rien ne semble devoir perturber son existence, paisible et joyeuse, jusqu'au jour où un formidable cyclone vient tout bouleverser. Encore assommée par le choc, Dorothée et son compagnon se réveillent le lendemain matin dans une bien curieuse contrée. Ici, les sorcières ressemblent à des fées, les arbres sont doués de paroles et les rêves les plus fous se réalisent, à condition, bien sûr, de les formuler devant le grand magicien d'Oz. Se lançant à la recherche du mystérieux personnage, la fillette croise en chemin l'épouvantail sans cervelle, le bûcheron en fer blanc et le lion poltron, qui ont eux aussi une demande de la plus haute importance à présenter aux magicien. Alors ce que j'ai dit est faux puisque j'ai en effet vu euh, le monde Fantastique d'Oz qui est sorti il y a moins d'une dizaine d'années Mais voilà apparemment c'est vraiment une réécriture mais qui respecte pas forcément le roman d'origine Et moi j'avais pas kiffé plus que ça, je vous avoue que ça m'a pas du tout marqué Donc voilà je préfère lire le roman et franchement je pense que ça va être la petite pause douceur euh, de mes petites lectures Et en plus je crois qu'il est vraiment pas gros, je vérifie le nombre de pages doudou -dou -dou, 178 pages, franchement ça va J'enchaîne avec un bouquin que je veux lire depuis que je suis au lycée, c'est pour vous dire. Depuis 2012 précisément, depuis que j'ai vu le film adapté par Disney Channel, je parle évidemment de Les Neymar. Puisque le film Disney Channel, qui pour moi est le meilleur film qu'a jamais fait Disney Channel, avec une vibe très différente de ce qu'ils ont fait euh, habituellement. Je me suis toujours dit que je lirais le bouquin puisque j'ai tellement aimé l'histoire et les personnages. Je me dois de le lire, le problème c'est qu'il n'a jamais été traduit en français malheureusement. Donc je dois me replier sur la version anglaise. Normalement il n'est pas très compliqué à lire, en tout cas j'espère. Mais voilà, je veux tellement découvrir cette histoire depuis longtemps. Je crois que je connais quelqu'un qui l'avait lu et qui m'a dit que le film était assez semblable. Sauf deux personnages qui dans le bouquin ne sont pas du tout comme ils sont présentés dans le film. Cela me rend curieuse, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Lemonade Mouse, déjà je vous invite à voir le film, parce qu'il est vraiment absolument génial, franchement foncé, même si d'habitude vous aimez pas les trucs Disney Channel, les trucs comme ça c'est pas votre délire. Je vous dis celui-là, il a vraiment une vibe différente, il a été réalisé par une femme, et franchement il est juste... c'est la justesse à l'état pur en fait, dans tout ce qu'il veut représenter, c'est juste vraiment génial. Et à l'époque où il est sorti, je me souviens que je l'avais fait regarder... J'avais tellement aimé que je l'ai fait regarder à 7 personnes, sept copains de mon entourage tellement j'en étais dingue Et tout le monde a aimé, vraiment Je dis pas que tout le monde a été fan mais tout le monde a apprécié le film Et avec mes deux meilleures copines du lycée clairement c'était devenu notre kiff ultime <rire> Donc voilà franchement, regardez les modèles s'il vous plaît C'est donc l'histoire de cinq adolescents qui sont dans le même lycée mais qui ne se connaissent pas D'un côté il y a Olivia, une jeune fille qui est assez timide et discrète, assez simple Et qui habite chez sa grand-mère Ensuite vous avez Vren qui est un mec plutôt cool mais qui doit dealer avec la nouvelle petite amie de son père qui est beaucoup plus jeune que lui. Ce qui l'embête un petit peu. Ensuite vous avez Stella, ma petite chouchoute d'amour qui en plus est jouée par Aile Kiyoko que vous connaissez probablement puisque maintenant elle est connue en tant que chanteuse. Stella c'est la rebelle de sa famille tout simplement parce qu'elle vient d'une famille d'ingénieurs, voilà. Même ses deux petits frères qui ont à peine 10 ans c'est vraiment des génies et elle elle est... c'est pas un génie en fait et c'est vraiment... Le vilain petit canard de sa famille, personne ne la prend au sérieux. Du coup, elle essaye un peu de s'imposer et de montrer qu'elle existe, mais voilà, c'est pas toujours facile. Ensuite, vous avez Moini, qui est issue d'une famille indienne. Une jeune fille charmante, mais qui doit mener un petit peu une double vie, puisque son père lui impose un petit peu les idéaux de la fille indienne parfaite, qui colle un petit peu, mais pas totalement à l'image de Mo. Et enfin vous avez Charlie, qui lui est passionné par la musique et notamment par la batterie. Sauf que sa famille ne prend pas vraiment ça au sérieux et lui met une certaine pression inconsciente pour qu'il soit le prochain champion de foot. Puisqu'en effet son frère Tony qui est à la fac, lui était vraiment très très bon dans ce domaine. Et comme le sport aux états unis c'est vraiment plus coté que les arts, forcément. Ces cinq personnes ne se connaissent pas mais elles vont se rencontrer au détour d'une salle de retenue, totalement par hasard. Elles n'ont rien en commun mais la musique va les unir. Ils vont finir par monter un groupe, Leon Deimos, dont le credo sera ⁇ Be heard, Be Strong, Be Proud ⁇⁇ Être entendu, être fort et être fier de qui on est. Donc c'est vraiment une saga qui part sur le fait de s'émanciper, mais d'être entendu et de faire porter sa voix. Et ça le fait avec une telle finesse. Les personnages sont absolument attachants, leur relation est géniale. Et franchement, c'est loin de tous les clichés qu'on peut avoir dans les films américains habituels. Là, je vous ai pitché le film, hein, pas le roman. Puisqu'il n'y a que le résumé en anglais, et il n'en disait pas assez pour que je vous dise quels sont les personnages. Donc euh, voilà, je vous ai dit qu'il y en avait deux qui étaient différents par rapport au film. Je ne sais plus trop lesquels, donc ce sera une surprise. L'avant-dernier livre de ma wishlist, c'est Moana, de Sina Edgar. Je crois que c'est le premier tome d'une trilogie, je ne sais pas s'il y en aura encore après. Et ce titre me fait envie depuis sa sortie. D'une part parce que ça part de Polynésie, et d'autre part bah, parce que Moana, Vaiana, vous avez compris quoi et voilà, je suis tout simplement hypée par ce titre. Dans un futur post-apocalyptique, le monde est en proie à un grand refroidissement et l'humanité est menacée de disparaître. La Polynésie où vit Moana n'échappe pas à cette règle, elle est recouverte de neige. Selon les règles édictées par son peuple, la jeune fille doit se marier et avoir des enfants au plus vite. Mais il est hors de question pour Moana de suivre ces règles qui ne lui conviennent pas. Une seule solution, fuir pour vivre sa vie selon ses propres choix. Ce livre me fait donc affreusement envie pour ses similitudes avec le film de Disney, mais également pour son côté un peu post-apocalyptique. Je pense et j'espère qu'il y aura un côté un peu écologique dans cette histoire et j'ai également lu que Moana avait un petit lien spécial avec son arrière-grand-mère dans l'histoire, donc ce qui me fait aussi penser à Vaiana et sa grand-mère Tala. Donc voilà, je suis vraiment impatient de découvrir cette histoire, dont j'aime assez la simplicité des couvertures, à vrai dire, je les trouve assez efficaces. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est une petite pause, dans toute cette pâle remplie principalement de fantaisie. Il s'agit d'un roman de Colin Hoover, autrice de romance que j'avais découvert grâce à Maybe Someday, et franchement, ça avait été un coup de foudre. Normalement, je ne suis pas fan de romance, j'ai essayé de lire quelques auteurs par-ci par-là. Quand je dis romance, je parle de la cible New Romance, hein, je ne parle pas des histoires d'amour en général. Comme peut le publier par exemple Hugo Roman, etc. J'ai essayé quelques bouquins comme par exemple The Hairy Breath, mais je suis vraiment j'adhère pas. Même si même si c'est pas mauvais en soi, mais voilà c'est pas du tout pour moi. Mais Colleen Hoover vraiment, elle décrit tellement bien ses personnages et ses histoires sont tellement bouleversantes. Enfin je dis ça mais j'en ai lu qu'une. Mais voilà je me suis toujours promis que je lirais d'autres romans de Colleen Hoover parce que vraiment ça a été comme je vous l'ai dit un gros coup de foudre. Du coup, j'ai regardé un petit peu dans ma wishlist lesquels j'avais, je ne savais pas vraiment lequel choisir, et finalement, je me suis dirigée vers un November 9 qui est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, et qui est un de ses romans les mieux notés sur Livre Addict. Et j'avoue que ce speech, en cette fin d'année, il m'inspire un petit peu. Fallon et Ben se rencontrent par hasard, alors que leur vie est en train de changer. La jeune femme est sur le point d'aller s'installer à New York, où elle espère poursuivre une carrière d'actrice au théâtre. Ben veut devenir écrivain. Ils se croisent comme des étoiles filantes, mais l'intensité de ce qu'ils partagent les pousse à se fixer un rendez-vous annuel, le 9 novembre. Fallon devient alors la source d'inspiration du roman de Ben. Chaque rendez-vous est une mine d'informations pour lui, et pour tous les deux, c'est le moyen de faire le point de vue sur leur vie. Jusqu'au jour, un 9 novembre évidemment, où Fallon se met à douter de ce que Ben lui raconte sur lui-même. Peut-il avoir inventé sa vie comme un roman, et pourquoi ferait-il une chose pareille ah, j'avoue que le relire là comme ça, ça me donne encore plus envie, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous ai présenté ma petite wishlist de 15 romans que j'ai envie de découvrir en 2021, voire peut-être en décembre 2020 si jamais j'ai le temps. Et je suis contente, ça m'a hypé vraiment de lire tout ça, j'essaierai de me les procurer au fur et à mesure, mais évidemment je... il va y avoir des nouvelles sorties entre temps et je sais... Je me connais que je craquerai sur d'autres nouveautés par par-là, donc je peut-être que je n'aurai donc pas tous ces romans d'ici 2021. Hein. Mes wishlists sont totalement mouvantes, mais voilà. En ce moment même, on est quel jour déjà Le 23 novembre 2020, ma wishlist de 15 romans, c'est ça. Et en parlant de wishlist, vous pouvez voir euh, ma bibliothèque mais du coup également mes wishlist dans la barre d'infos, j'ai un lien vers ma bibliothèque Livre Addict dans laquelle je mets tous mes romans, il y a quelques BD mangas par-ci par-là mais j'essaie vraiment de mettre que les romans puisque maintenant pour les BD je mets tout sur Bubble et pour les mangas ça se passe dans Manga Collection. Du coup, si vous êtes curieux, un de ces quatre, de voir ce que je possède dans ma bibliothèque ou quelques livres que j'ai envie d'avoir ou de lire, je vous conseille d'aller dans le lien qui vous intéresse selon si c'est manga, BD ou roman. Voilà, j'ai préféré séparer parce que... Je trouve que ça fait trop quand t'as tout au même endroit, surtout moi qui a énormément de mangas, mais également pas mal de romans. J'aime pas quand ça implose, j'aime bien vraiment séparer. Bref, je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si jamais le format aussi vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le referai, comme c'était la première fois que je le faisais moi-même. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin d'année, en espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à très bientôt, j'espère, sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Allez, ciao Thank you.